Salut Allô. comment allez-vous aujourd'hui Aujourd'hui on est allé faire des courses, comme d'hab, hein c'est un truc de tous les jours, donc voilà, heureusement on vous en parle pas tous les jours, mais aujourd'hui, aujourd'hui il y a un truc exceptionnel, il fallait qu'on vous en parle, on a trouvé un sac à main, il est plein en plus, donc on s'est dit, on ouvre, il y a les cartes bleues, on se paye des vacances avec, <rire> Ouais. Grave. puis il y a des chéquiers, on se paye l'immobilier ou hein, ouais, du non. mobilier, voilà, des meubles. Oh non, non, t'achètes la maison carrément. Non, la non, mais ben, le chèque là, à mon avis, hein. euh, vu le sac, c'est une infirmière, il n'y aura pas 200 000 euros sur le compte. Alors, bon. Bon. Bon. Donc en fait, là, ouais. on peut très bien euh, nous servir ou le laisser là. Bon, on a, on a cherché un numéro de téléphone, on n'a pas trouvé. En revanche, il y a l'adresse. On va faire, On va faire une bonne action. C'est pas loin. C'est pas loin. <rire> <rire> avec l'accent du sud-ouest. Hein. Ah et vous avez vu, en direct, j'ai reçu un coup de boule. Donc là, vous avez vraiment le cadeau du sud-ouest. Et c'est pas loin. Donc on va apporter notre, enfin, ce sac à madame. Et euh, on fera notre bonne action du jour. Voilà. Bon. T'es sûr qu'on peut se payer des vacances avec Il y a la carte passe et tout. Euh... On réfléchit. Allez. <rire> <rire> Simplifiez-vous la vie. Et soyez heureux. Ciao, ciao.